Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter les moniteurs tels qu'ils ont été définis par leur créateur Tony Orr en 1974. Ici, on va s'intéresser aux moniteurs d'un point de vue théorique. On verra dans d'autres séquences la façon de l'implémenter en Java qui diffère de son implémentation en ADA et éventuellement dans d'autres langages de programmation. Un moniteur, c'est un mécanisme qui est extrêmement riche de synchronisation et en fait, il euh, subsume des mécanismes qui préexistaient. j'ai évoqué ça dans une autre séquence, en particulier les sémaphores de Dijkstra. La différence entre un mécanisme comme le sémaphore, qu'on verra plus tard, euh, et le moniteur, c'est que le moniteur, il est structuré, tandis que euh, le sémaphore de Dijkstra, lui, ne l'est pas complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil vraiment minimal, qui est une entité, mais il fonctionne toujours de la même manière. Tandis qu'un moniteur, on va pouvoir le tailler, l'adapter en fonction de la manière dont on va vouloir gérer les synchronisations pour protéger un objet par exemple. Et donc c'est un modèle qui est totalement adaptable et du coup c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat à manipuler. Comme j'ai d'ailleurs déjà dit dans d'autres séquences, c'est presque la notion sous-jacente qui permet de faire fonctionner la directive Synchronized dans les méthodes de Java. Mais voilà, on va voir qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je vous ai déjà dit que c'était introduit par Tony Orr. En fait, il faut également mentionner un monsieur Hansen dont, hélas, l'histoire n'a pas véritablement retenu euh, d'autres contributions et puis qui est un petit peu moins connu, enfin, sensiblement moins connu que Orr. Euh, et euh, juste pour la petite histoire, eh bien en fait, ça a été expérimenté autour d'un langage expérimental qui s'appelait Concurrent de Pascal, qui était l'époque Pascal était le langage à la mode. Euh, lancé par un monsieur qui s'appelait Niklaus Wirtz et qui a été l'objet de l'expérimentation pendant pas mal de temps. C'est beaucoup plus riche que le seul synchronize également, mais vous allez voir que ça s'appuie sur cette notion. Et du coup, on le retrouve presque au niveau des objets et on va voir qu'on va le retrouver avec d'autres notions, en particulier la notion de réentrée en clock. Regardons donc le moniteur d'un point de vue purement théorique. Qu'a-t-on à l'intérieur de cette chose tout d'abord, on a un ensemble de variables d'état. Ces variables d'état vont définir en fait le contexte du moniteur, ce qui va caractériser son comportement. Et puis autour de cela, on va avoir des procédures, des primitives de manipulation de ces variables qui vont en gros modifier les éléments de ce contexte. Et euh, qui, alors, en fait il y en a deux, il y a euh, le constructeur, la notion de constructeur à l'époque, on 74, l'engagement objet ça n'existait pas encore, même si on s'en approchait. Donc le constructeur qui va en fait initialiser le contexte, celui qu'on attend à la base, il peut avoir des procédures externes qui sont appelées par des utilisateurs du moniteur et qui vont manipuler les variables de façon fiable. Alors de façon fiable ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir un moyen de les programmer qui va nous permettre de nous en sortir. Alors première chose qui va nous permettre de nous en sortir, c'est que les procédures du moniteur sont exécutables en exclusion mutuelle. On va voir, c'est un peu plus compliqué, c'est là que ça s'approche de ce que vous voyez en Java, mais ça veut dire que dans une de ces procédures, j'ai un et un seul élément actif. Alors comment on va garantir ça Parce que ça marche, mais que se passe-t-il si à un moment donné je m'arrête à l'intérieur parce que je suis commuté à l'intérieur d'une procédure. Comment faire Et eh bien en fait c'est très simple. On va avoir euh, une notion qu'on va trouver dans les moniteurs à côté des variables d'état. La notion de condition. Et la condition ça s'appelle comme ça. Mais il ne faut pas voir ça comme autre chose qu'une espèce de fil qui permet de bloquer un flux d'exécution. Donc associé à ces conditions on a trois opérateurs. C attendre si la condition c'est C. Je me mets en attente sur la condition C. Et je peux me mettre en attente si j'ai C1 et C2 sur deux conditions et ce n'est pas les mêmes conditions d'attente. Ce n'est pas les mêmes fils. Je peux interroger la file associée à la condition C en faisant C.vide qui me rend trou s'il si n'y a aucun fil d'exécution bloqué sur C. Et je peux envoyer un signalé sur C qui va me réveiller le plus ancien processus en attente sur la file de C. S'il y en a un, sinon ça ne fait rien. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est ce mécanisme de condition qui va me permettre de me bloquer à des endroits stratégiques dans les méthodes de manipulation du moniteur tout en préservant le fait non pas que j'ai qu'un seul processus Thread, qui s'exécute à l'intérieur de l'ensemble des primitives de manipulation du moniteur mais que j'en ai un seul qui est actif à l'intérieur. Je peux en avoir plusieurs qui s'exécutent mais il n'y en a qu'un seul qui n'est pas bloqué sur un attendre. Ou on va le voir sur un signalé parce que c'est un peu particulier ça. Encore une fois j'insiste sur ce principe primordial il ne s'agit pas d'une exclusion mutuelle, dans le sens où je ne peux rentrer dans une des primitives du moniteur que si personne n'est en train d'exécuter une autre primitive du moniteur. La notion est plus fine que ça. Je peux avoir plusieurs threads qui sont entrés dans des primitives différentes ou de même primitives du moniteur, mais il n'y en a jamais plus d'une qui est active à un instant donné. J'insiste lourdement là-dessus, parce que c'est LA chose importante à comprendre. On va illustrer les choses avec un exemple extrêmement simple. On va prendre un processus écrivain et un processus lecteur. Donc, j'ai mon écrivain ici. Mon écrivain, il va écrire une donnée dans un truc qui est un moniteur, une sorte de boîte. Si vous voulez, Mais on va l'implémenter différemment. En fait, ça va être une variable partagée avec des mécanismes autour. Et puis, j'ai un lecteur qui va récupérer cette donnée. Alors on va se poser la question quel est le contexte d'exécution pour le moniteur Quels sont les primitives de manipulation pour le moniteur Puisque je vais tailler mon objet. Ce qui est important c'est que le lecteur ne consomme pas la donnée trop tôt et que l'écrivain euh, il puisse réveiller le lecteur si le lecteur eh ben, euh, est arrivé trop tôt. Donc on va appeler ce moniteur SYNC. On va lui dire eh bien écoute ton contexte ça va être un booléen qui dit si l'écriture est terminée ou pas. On va mettre deux primitives qui sont fin écrire et début lire. Fin écrire est appelé par l'écrivain une fois qu'il a écrit dans la variable qui est partagée et début lire va être appelé par le lecteur au moment où il veut accéder à la variable. Et pour cela on a besoin, alors là il faut réfléchir pour calculer les conditions, mais j'ai besoin de me bloquer à un moment. Enfin, lui il se bloque pas parce qu'après lui il écrit et il dit hop j'ai écrit. Mais par contre si lui arrive trop tôt il a besoin de se bloquer. Et donc, par conséquent, j'ai besoin au moins de me bloquer. Et c'est là que ça s'appelle condition parce que je me bloque sur quoi Sur, il y a une raison derrière, il y a une sémantique. Et là ici, c'est la donnée n'a pas encore été produite. La variable n'a pas encore été affectée. Donc, c'est pour ça que je l'appelle ici fini. Regardons notre, notre exemple. Alors, évidemment, je, je, je donne ici une syntaxe à la Java pour être cohérent avec le reste du cours, mais bien évidemment, ce n'est absolument pas du Java que je vous écris là, hein. c'est de l'algorithmique avec une syntaxe à la Java. Donc le constructeur, lorsque je crée un objet de type sync pour synchroniser deux processus qui vont euh, travailler avec une variable partagée, eh bien euh, je vais initialiser euh, le boolean terminé à false. False veut dire je n'ai pas terminé, je n'ai pas effectué l'écriture. Ensuite je vais avoir la primitive fin écrire, la primitive fin écrire, ben, je vais mettre terminé à true et je vais faire un fini point signalé. Alors je peux l'écrire comme ça parce que je vous y rappelle que même si je commute là si je ne suis pas suspendu si je n'ai pas exécuté autre chose et eh bien en fait personne d'autre ne peut rentrer tant que je reste actif. On va revenir là dessus en déroulant euh, les exemples. Et ensuite on a des bullies. alors c'est assez facile c'est si le boulin a terminé vos false et bien dans ce cas là, l'inverse vaut trou et ça veut dire que rien n'a été écrit, je vais me bloquer sur fini.attent donc je serai suspendu là dedans et sinon eh bien, je vais passer, c'est à dire que j'arrive derrière euh, celui qui a produit euh, ma valeur et donc je n'ai aucun souci. L'écrivain, que va-t-il exécuter comme code Il fait son calcul et puis il fait un sync point fin écrire. Et le lecteur que fait-il Il fait un sync lire potentiellement bloquant et ensuite il fait un il fait la valeur de la variable. Regardons l'exécution de cet exemple. On va considérer d'abord deux types d'exécution. Celle où l'écrivain passe avant le lecteur on sent que ça va être une famille d'exécutions et puis on verra plus tard l'autre cas de figure où le lecteur passe avant le lecteur. Donc là ici l'écrivain il passe avant le lecteur. Donc j'ai ma variable partagée qui est protégée par ce moniteur. Donc il fait son calcul et il affecte une valeur dans la variable partagée. Et puis il positionne terminé à trou et il fait un fini point signalé. Le fini point signalé, il n'y a personne qui est en attente sur la condition associée à ce moniteur, la condition unique, la condition finie. Et par conséquent, ça ne fait rien et lui, il continue son exécution, pas de souci, tout va bien. Maintenant, quand le lecteur va arriver, le lecteur bah, il va exécuter. Alors, j'ai unliné le code, hein, comme je l'ai fait d'ailleurs euh, ici. Le lecteur, il va bah, exécuter euh, le, le test, il va, il va regarder, bah, terminer vos trous, donc de terminer vos false. Donc on n'exécute pas ce truc là et on va directement récupérer la variable partagée. Alors ce que j'ai voulu marquer ici, c'est que dans cet espace qui est jaune, vous n'avez jamais qu'un seul thread actif. J'insiste, actif. Voilà. Mais effectivement, là, il y a eu euh, un, un, un, un déséquencement euh, et donc par conséquent, euh, il n'y a pas de problème. Considérons maintenant une seconde exécution. Et là, on va imaginer que le lecteur arrive avant l'écrivain. Donc le lecteur il s'exécute ici, il, utilise, il, il exécute là ici le code de, de fin lire, hein, il est en, en, en jaune, et terminez vos fausses, donc terminez vos trous et sont là il se bloque sur fini.attendre. Donc il est dans le code de la procédure, même s'il n'y a rien derrière, enfin il y a la fin du bloc quand même, hein, je veux dire il pourrait y avoir d'autres instructions, mais il y a la fin du bloc. Donc il est dans la primitive, mais il est suspendu puisqu'il est sur un fini.attendre. Il est suspendu, il ne peut pas avoir le processeur et il est dans la file d'attente associée à fini. Maintenant que se passe-t-il Lui, il arrive, il fait son calcul et il peut exécuter l'autre méthode. Il peut exécuter l'autre méthode puisque je vous ai dit que la condition pour exécuter une méthode, c'est qu'il n'y a, vous êtes le seul à être actif dedans. Donc il fait terminer Altru et il fait ensuite le fini point signalé. Et là, on a un problème. C'est que lui, quand il a fait le fini point signalé, il est toujours actif. Et il va faire quoi Il va réveiller lui. Ce n'est pas possible puisque ça veut dire que dans ce cas là, j'en aurai deux qui seraient actifs dans les primitives du moniteur. Et alors c'est là la ruse dehors, il dit quand je fais un fini point signalé, je me suspends. À ce moment là, on peut réveiller l'autre juste pour qu'il exécute à la sortie et puis il peut exécuter tout le code et lui ne pourra revenir que lorsque lui sera sorti. De la primitive. Toujours pour préserver un seul élément actif dans l'ensemble des primitives du moniteur. La condition sine qua non de fonctionnement d'un moniteur dehors. Voilà donc ça c'est extrêmement important que vous compreniez cela. Un seul fil actif dans le moniteur. Donc c'est ça qui est drôle c'est que celui qui fait un signalé va se suspendre et en fait pour éviter la famine eh bien on est forcé de reprendre en priorité les processus qui sont bloqués sur, enfin, après avoir fait un signalé par rapport à ceux qui veulent rentrer et à ceux qui sont bloqués sur un attend. On en reparlera un peu plus tard quand on va voir l'implémentation Java qui justement euh, est subtilement différente par rapport à l'objet théorique de départ qu'avait défini Tony En guise de conclusion, on peut dire qu'un moniteur, c'est un objet qui est adaptable. Adaptable en ce sens que vous allez construire les primitives dont vous avez besoin et qui vont correspondre au type de synchronisation que vous voulez avoir. D'accord Et ce n'est pas un, un, une espèce de primitive, un truc taillé, ça marche comme si, c'est à vous de dire. Pour cela, vous allez avoir des mécanismes élémentaires qui sont cette notion de condition auxquelles vous associez le signaler, le wait et le empty attendre, vide, signaler. En anglais c'est wait, empty et signal. La notion cruciale, j'insiste lourdement parce que c'est important, ce n'est pas l'exclusion mutuelle par rapport à l'accès au code des primitives, c'est par rapport aux fils d'exécution qui sont actifs dans les primitives du moniteur. Donc c'est plus fin que l'exclusion mutuelle. Le contexte, il peut être aussi riche que l'on veut pas de problème. On peut même protéger des structures de données. Il n'y a pas de rien ne le dit. La seule chose qu'amène le moniteur, c'est pas des contraintes sur les éléments, les variables qui vont définir l'état du moniteur, c'est simplement cette contrainte d'exécution sur les primitives de manipulation associée à la notion de condition. Et les conditions, on peut également en avoir autant que l'on souhaite. Enfin, Après, les implémentations des moniteurs peuvent amener des contraintes, mais dans le moniteur théoriquement vu par Or, non, il n'y a pas de problème, la bonne question c'est combien de files d'attente souhaitons nous puisque chaque condition définit une file d'attente et donc quelque part doit être associée à une sémantique de blocage. Là, la sémantique de blocage dans l'exemple que je viens de vous donner dans cette séquence, c'est je n'ai pas encore écrit dans ma variable. Point je pourrais avoir deux sémantiques pour la variable machin, pour autre chose, etc. Si j'ai des synchronisations plus compliquées, bien évidemment. Pour mon exemple, ce n'était pas possible. Voilà, ben c'est tout sur les moniteurs dehors. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.